Oh, Bonjour, je m'appelle Eric Ménard, je suis expert et leader en lutte au gaspillage alimentaire. En 2016, j'ai fondé le Régal le Réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal pour un peu fédérer en fait tous les acteurs qui luttent contre le gaspillage alimentaire. On peut l'expliquer de, de mille et une manières. Là, en fait, il y a plein de raisons très spécifiques euh, à chacune des étapes, mais il y a aussi des raisons plus généralisées, des causes profondes dans le fond, là, qui se répètent un peu partout dans, dans le système alimentaire. Parmi ces causes-là, il y a le, la surproduction en fait qui se passe à toutes les étapes, tous les acteurs agroalimentaires en font plus pour être sûr de, de satisfaire dans le fond, à la demande des clients. Comme euh, autre euh, grosse cause généralisée, c'est des standards qui sont appliqués à toutes les étapes aussi et euh, des standards qui sont très extrêmes en fait puis qui sont très arbitraires à plein d'égards. Des standards que ce soit des standards esthétiques, euh, de forme, de couleur, d'apparence, de, euh, que de, de mille, mille manières, des, des critères hyper euh, spécifiques aussi pour euh, euh, des taux d'humidité, des, des critères industriels euh, de perfection. Il faut absolument que le, le, le produit ait telle forme. Donc, on a ces, ces critères-là, en fait, ça engendre énormément, énormément de, de gaspillage d'aliments qui sont tout à fait euh, propres à être consommés. Là. Euh, on estime que c'est au moins 20 là, des, des fruits et légumes qui, qui sont rejetés comme ça là, pour, euh, parce qu'ils ne respectent pas les standards industriels là, des, des distributeurs. Il y a aussi les standards de fraîcheur, euh, notamment avec la date de péremption. Parce que la date de péremption aussi, on l'identifie comme une grande cause de gaspillage, mais c'est une, une autre, un autre standard au final qu'on applique. Non, tout simplement parce que le gaspillage a été totalement normalisé, en fait, dans les dernières décennies, euh, puis non seulement normalisé, mais même dans les pays privilégiés, euh, favorisés comme le nôtre, c'est bien vu de gaspiller, puis c'est même des fois de ne pas gaspiller qui est mal vu. Euh, parce qu'on associe ça à, à des comportements de « cheap », de, de « pauvres », en fait. « Mais voyons, tu ne vas pas manger ça, c'est plus bon. On va juste le jette le puis il va en acheter un nouveau, tu sais. » Donc, euh, on jette des de table, des, on jette des, des parties d'aliments qu'on juge qui sont moins belles, qui sont moins bonnes, ou qu'on pense qui ne sont pas bonnes, tout simplement. On jette euh, des aliments qui ça fait trop longtemps qui sont dans le congélateur. On jette, euh, on jette des aliments qui sont qui sont passés date, On les jette euh, quand, avant qu'ils sont passés date, même sans regarder s'ils si si sont encore bons ou pas. Donc, c'est vraiment rendu tellement normalisé en fait l'action de jeter qu'on s'en rend pas compte en fait la plupart du temps qu'on qu fait puis on ne se rend pas compte de la quantité qu'on jette. Euh, je suis certain que si les gens notaient systématiquement tout ce qu'ils jettent puis même euh, au-delà s'ils notaient la valeur économique de, des aliments qu'ils jettent à la maison bien, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui seraient extrêmement surpris là, de, euh, de l'ampleur euh, du gaspillage puis de la valeur euh, du gaspillage qu'ils jettent à la maison. Donc, euh, non, je ne pense pas a, du tout qu'on est conscient du gaspillage dont on est responsable nous-mêmes, et encore moins du, du, du gaspillage là, qui se produit dans, dans la chaîne. En fait, il y en a vraiment à toutes les étapes. Hein? Peu importe où on se trouve euh, dans la société, dans, la, dans le système alimentaire, il y a des choses qu'on peut mettre en place. En fait, tout le système euh, alimentaire, industriel, commercial, euh, il faut que, pour, pour s'attaquer au problème de surproduction, il faut apprendre à être plus flexible, à ne pas chercher à avoir de tous les produits tout le temps. Puis, ce n'est pas grave de manquer de certains produits des fois, mais le système est fait qu'il ne faut jamais rien manquer de rien. Puis, c'est un, un énorme problème. Encore un peu généralement, se sortir de l'idée de, de, des standards, là, les revoir, les remettre en question. Euh, puis, si, OK, ici, si les entreprises, ils veulent conserver certains standards parce que, bon, ils veulent, eux, ils veulent avoir ils veulent les appliquer, bien, il faut s'assurer en parallèle que les aliments qu qui ne respectent pas ces standards-là sont, sont utilisés autrement. Parce que souvent, les, les aliments qui ne respectent pas les standards, ils sont super bons à consommer Il faut juste trouver le bon endroit où ils pourraient être consommés puis par quel autre acteur qui, lui, applique pas les mêmes standards. Euh, ça, c'est des choses que les gouvernements peuvent mettre en place. D'abord, euh, faire un diagnostic du gaspillage alimentaire pour savoir okay, qu'est-ce qui est jeté, pour quelles raisons c'est jeté, c'est quoi la nature de ce qui est jeté, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces aliments-là qui sont jetés plutôt que de les jeter et puis de les gaspiller. Euh, fait que ça, c'est une première, une première mesure que les gouvernements pourraient faire. Puis ensuite, c'est de renforcer, des, de mettre peut-être en place des, des réglementations, des, de la législation pour empêcher que ce soit jeté, de, de forcer les, les acteurs de la chaîne alimentaire à trouver des débouchés euh, ou à accepter de, de prendre des certains aliments pour, dans leurs activités. en fait Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Puis à la maison, c'est aussi d'apprendre le chemin aussi à, à s'éduquer davantage sur, sur l'alimentation. Puis, euh, bien, inversement, aussi de, de favoriser tout ce qui est les programmes d'éducation à, à l'alimentation, que ce soit dans les écoles ou via des organismes ou, euh, tout ce qui prône, dans le fond, l'éducation au niveau de l'alimentation, de la cuisine. Euh, ça, ça aiderait beaucoup les consommateurs à moins gaspiller parce que souvent on gaspille parce qu'on ne sait pas que les aliments sont encore bons, on, les com on comprend mal comment ça fonctionne. La fraîcheur des aliments, quand est-ce qu'ils sont juste défraîchis ou quand est-ce qu'ils sont vraiment dangereux, on ne le sait pas ça, donc il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup d'éducation euh, qui doit être faite au niveau des consommateurs être hyper vaste. À ça, on peut extrapoler en fait les, tous les impacts euh, environnementaux qui sont euh, générés par le gaspillage alimentaire parce que c'est astronomique. Là. Euh, si on estime que dans à travers le monde, on gaspille le tiers de l'alimentation euh, mondiale à chaque année, bien, ça a des impacts environnementaux astronomiques. Euh, on estime là, que si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, euh, le gaspillage alimentaire est vraiment un, un moteur un des principaux moteurs, en fait, de nos émissions de gaz à effet de serre, donc des changements climatiques. Puis, donc, à si ça, on peut associer, donc, les impacts sociaux des changements climatiques, bien, il y en a beaucoup qui sont euh, causés euh, par le gaspillage alimentaire, au final. Mais si on veut avoir un impact plus direct, euh, vraiment, du gaspillage alimentaire, c'est que ça engendre, en fait, une, une hausse des prix de la consommation, des, des, du prix de vente des aliments. Parce que tous les aliments qui sont gaspillés dans la chaîne, ce n'est pas, euh, pas les entreprises là, qui l'enlèvent nécessairement, le, qu'ils qui coupent de leur profit. Hein. Euh, dans le fond, le, le, tous les gaspillages qui se produisent à chaque étape euh, commerciale industrielle, c'est refilé sur la facture du client en avant. Dans le fond, ces pertes économiques-là sont reflétées sur la facture, la facture est augmentée, puis c'est le client final qui la paye la facture. Euh, il y a une étude canadienne qui estime que euh, le coût des aliments peuvent, peut être augmenté de plus d'au de, de, moins 10 en fait à cause du gaspillage alimentaire dans la chaîne. Donc, ça rend l'alimentation encore moins accessible parce que le panier d'épicerie augmente à chaque année, plus cette augmentation-là à cause du gaspillage alimentaire, et ce qui contribue à rendre l'alimentation moins accessible pour les gens moins favorisés. Le gaspillage alimentaire, ce n'est pas une fatalité. Oui, c'est devenu quelque chose de super normal, normalisé, banalisé dans nos sociétés, mais ce n'est pas une fatalité. On a plein d'exemples qui nous prouvent qu'on peut faire autrement. Il euh, y a plein d'initiatives, ici même au Québec, partout ailleurs dans le monde, euh, qui montrent qu'on peut faire autrement et qu'on peut vraiment, euh, peut-être pas l'enrayer complètement, je pense que ça c'est une utopie, mais le réduire de vraiment beaucoup, euh, ça, ça me semble super possible.